Lisa Oups. Voilà, un colis de chez Modanisa. Voilà, comme ça c'est bien. Oh, ça fait du bien. Euh, oui, j'ai reçu mon colis de, de, de chez Modanisa. Euh, j'ai fait une petite sélection, quelques, quelques articles. Je sais même plus euh, ce que j'ai euh, choisi. Je sais même plus. Est-ce que vous êtes encore là Vous êtes là Vous êtes là Voilà. Bon, alors, euh... mon, mon ma caméra c'est euh c'est éteinte, tout simplement, il n'y avait plus de batterie. J'avais plus de batterie. Donc du coup, euh, je suis passée chez le dentiste dans le but de prendre un rendez-vous. Mais comme il y avait de la place sur place, euh, comme il y avait de la place, donc du coup, euh, voilà, j'ai directement, euh, j'en ai profité pour y aller parce que ça fait un moment que je me dis, il faut que je passe chez le dentiste pour faire ma visite annuelle. Et voilà, euh, ouais, ça faisait un moment, donc euh, j'étais bien contente de, voilà, je suis bien contente d'avoir fait ça. J'ai pris un café euh, vite fait. Vraiment vite fait bien fait. J'en ai profité pour répondre à quelques emails. Et là ici je vais me préparer tout doucement. Voilà. Euh... Franchement c'est cool en fait que... En tout cas pour moi je, je trouve ça vraiment cool d'avoir de... deux journées. Où vraiment je peux faire ce que je veux. Parce que je vous assure que... Voilà quand vous bossez, quand vous bossez tous les jours, euh, c'est quand même chaud quoi. Les, les week-ends, moi j'ai. Euh, on est tellement occupé les week-ends avec les devoirs, les, euh, les activités, les sorties, etc. Donc euh, j'aime bien, bien avoir mon, mon petit jeudi mon petit vendredi. Euh, en sachant qu'il y a des fois où je, vraiment quand j'ai pas le choix et qu'on euh, est sur un projet, etc., il y a des fois où je vais bosser. Par exemple, je sais que la semaine prochaine, je vais devoir bosser le jeudi, mais voilà, c'est rare. Mais euh, ouais, j'y tiens vraiment, ça me. Je, voilà. C est, c est, c est, je ne me vois pas bosser à ton plan, c'est pas possible <rire> pour moi en tout cas. Alors donc, je voulais en profiter pour vous montrer comment le colis Modanisa arrive. Alors des fois ça arrive dans un carton, des fois ça arrive dans une enveloppe comme ça plastique. Donc pour Singapour en général j'ai jamais eu de taxes J'ai jamais eu de taxes euh, Lorsque j'étais en France euh, ben non, en fait j'ai toujours reçu mes colis ici Ah si j'en ai reçu quelques-uns en France Non je n'ai jamais eu de taxes non plus Alors j'ai pas choisi énormément de choses J'ai pris des robes Ils ont franchement de super belles robes Je sais pas comme euh, on voit pas tout. Non elles sont pas là elles sont, Je les ai re retirées de là Mais euh, j'ai quasiment que des robes de chez Modanisa. J'ai je pense que, que allez, 70% de ma garde robe c'est du Modanisa. Et vraiment ce que j'aime bien c'est qu'il y a de tout, vous avez des abayas, vous avez des longues robes, vous avez des pantalons, des chemises, des blouses, des vestes, vous avez vraiment plein de marques euh, différentes et chacun peut y trouver euh, son compte et euh, c'est vrai qu'ils font très souvent des réductions. Vous avez en plus 15%, je crois que c'est 20% quand c'est votre première commande avec mon code WIZHASNABI que je vais vous mettre en barre d'information. je vais vous le mettre ici WIZHASNABI en grand et... Euh, si ce n'est pas la première fois, c'est 15%. Voilà. Je vous mettrai en barre d'informations ce que j'ai choisi. Et euh, surtout, n'hésitez pas, sur, euh, pas à me rejoindre sur Instagram. Puisque, en général, j'aime beaucoup publier le contenu sur Instagram. Euh, voilà. Et euh, j'ai choisi franchement de jolies robes. Euh, de la marque essentiellement Revka et ben Benin. Benin. Je ne sais pas si ça se prononce Benin ou Benin. Bref. Euh, Revka et Benin, les, ce sont les marques en fait de Modanisa. Et euh, ce sont des, des, euh, des marques, euh, vraiment, ils ont des, de, de, trop, de très belles, elle est magnifique cette robe J'ai bien envie de la mettre tout de suite, non, j'ai pas envie, non, non, non je, je vais rester habillée comme ça. Elle est trop belle, franchement, elle est, elle est, elle est sublime, elle est sublime, elle est sublime. Ensuite, j'ai pris une autre robe ici, un peu différente, vraiment, elle est trop belle la bleue, vraiment, magnifique. Euh, Celle-ci, c'est une robe un peu plus passe-partout, toute simple, euh, quand je voyage, et ce que j'aime bien, c'est que c'est une robe qui se porte assez large, Vraiment très simple, vraiment très belle euh, euh, Ce que j'aime bien c'est que Quand je voyage est, en général J'aime bien prendre des robes Parce que je trouve que c'est beau Ça fait beau sur les photos N'hésitez pas à aller voir sur Instagram mes dernières photos J'ai posté, j'ai quasiment porté que des robes de chez Madanisa euh, Lors de notre dernier voyage Au Vietnam Je vais dire euh, en Thaïlande, non au Vietnam Que j'ai toujours pas monté faut vraiment que je m'en occupe et, euh, et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça rend beau, c'est super joli, c'est modeste, c'est joli et c'est simple, c'est une robe, une tenue, vous mettez vos sous-vêtements en dessous et voilà, alors celle-ci en fait j'avais euh, une rouge euh, et j'avais trop envie de la prendre en blanc, j'ai quasiment le même modèle, c'est pas exactement le même mais voilà, est-ce que j'aime c'est vraiment super beau, c'est du coton, euh, ça fait très... Euh... Très féminin, très classe cette, cette robe là, ensuite j'en ai une autre ici, oh c'est quoi de ça, ça ne me dit rien du tout, là le tissu je pense que je vais pas trop aimer, c'est quoi de ça, moi j'ai choisi ça, ah c'est un ensemble, bon là le tissu je vous avoue que j'aime pas trop, vous voyez ce genre de tissu c'est un peu un tissu élastique, donc vous voyez ça, ça c'est un, un petit flop, mais j'avais, c'est bizarre hein, parce que je, je fais toujours attention, je pense qu'en fait j'ai fait confiance à la photo j'ai pas regardé la composition. Euh, ah, ça va, hein, mais c'est pas le genre de tissu que j'aime bien. Moi j'aime bien les tissus en coton. Mais euh, vous allez voir qu'une fois portée, ça va être super beau. Mais euh, j'ai bien aimé la couleur de cet ensemble. Je sais plus où je l'ai vu cet ensemble. En tout cas, j'ai flashé dessus. Et euh, voilà, ensuite. Ah oui, alors ça ici, bon, euh, j'ai la même J'ai cette, cette robe en violet foncé. Et j'ai la même en vert. Euh, je l'ai squattée. Non, je ne l'ai pas squattée, mais si. Je l'ai quand même bien portée quand je suis partie au Vietnam. Et euh, les photos sont magnifiques. Voilà, je vous en mettrai peut-être une ici ou là. On verra. Et, euh, et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient fait celle-là, cette couleur-ci hein, plus, euh, un peu plus discrète que la, la violette. Elle vraiment, est vraiment... C'est un, un violet. J'ai la flemme d'aller la chercher, en fait. Mais euh, voilà, celle-ci, c'est un, un genre de rose poudrée. Euh, très belle. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais la prendre. Et la dernière aussi, c'est une robe un peu plus classique. Je l'ai trouvée sympa. Je me suis dit, allez, why not On dirait une chemise. En fait, on dirait un peu une chemise. Vous voyez Chemise, mais en fait, c'est une robe. Ça, avec une petite paire de baskets, je trouve que ça peut le faire même pour aller bosser. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux foulards et j'ai complété mon... Vous voyez, j'ai plein de turbans comme ça à enfiler directement. J'ai pris le vert kaki que je trouve sublime. Regardez, hop. Je vous montre. Oups. Voilà Oups. Ah non je l'ai en crème aussi par terre, il est tombé Voilà, j'avais en fait les mêmes Mais tout simples Et ils ne coûtent vraiment pas cher hein, ces turbans là Vraiment les tout simples Attendez, je, je vais vous le Montrer la, la version vraiment tout simple que vous enfilez comme ça Là on va dire que c'est une version un petit peu plus Sophistiquée et euh, je les ai euh, J'ai vraiment plein de couleurs et ce sont des turbans que je mets Franchement régulièrement parce que on va rentrer ça ici parce qu'ils sont juste super pratiques. Et donc j'ai pris le même en crème. Voilà. Et j'ai pris euh, deux hijabs. Deux hijabs d'une marque que je ne connaissais pas. Je me suis dit, allez, on va, je vais la tester, on verra. Euh, pardon, c'est la même marque. C'est la marque Les Bonnes. C'est la même marque. Euh, j'ai vu qu'ils faisaient des châles. Et euh, vous voyez, c'est des châles. Euh, c'est pas du coton. Je sais pas c'est quoi comme matière. Euh, c'est une matière vraiment très simple. Et euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc du coup j'ai pris un genre de beige vert. Et j'ai pris un noir. Simple comme ceci, et voilà pour ma commande modalisa. Tout est bien arrivé. Voilà, euh, je vais quasiment pas me maquiller en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un peu de Vichy Laboratoire Capital Soleil SPF 50 anti tâches 3 en 1 soin quotidien teintés. Je l'ai acheté la dernière fois que je suis rentrée quand je suis partie en France. Euh, voilà, parce que les produits ici ça coûte trop cher. Euh, voilà, quand c'est quand euh, quand, quand on ramène l'étranger C'est toujours plus cher Mais c'est vraiment euh, C'est genre 3-4 fois le prix quoi Donc du coup j'ai pris euh, celle-là Et en fait ce qui est bien C'est qu'il y a euh, Un genre de Un peu de teint dedans Donc du coup bah, voilà Ça protège En même temps ça unifie le teint Donc je vais juste mettre ça Et euh, quelque chose sur les lèvres. Il me faut un miroir en fait Et j'ai pas de miroir Et il n'y a pas de retour Là ici sur le cas de la caméra je, je vois pas ce que je fais En fait je vois même pas si je filme J'espère que ça filme <rire> Why do I lose all my control? Oh, I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. Strip <laughs> it down.